Thank you. Choix de Martine. Allez, pas Allez, on va chercher. Tu me prêtes oui, le prêtes Oui, prends-le. Je l'ai en double à la maison concours Oh, il y a un stage de canoë kayak à gagner Il suffit de répondre à deux questions. Alors, le kayak se pratique-t-il avec des pagaies ou des pagouilles <rire> Facile, des pagaies Deuxième question. Le kayak a-t-il été inventé par les Esquimaux ou par les Indiens Les Esquimaux, ils les utilisaient pour la pêche Oh super Merci Jérémy il faut poster le bulletin avant ce soir. Zut, je n'ai pas de timbre. Ah, j'en ai un, moi. Tiens. Merci, Julie. On se voit demain à l'école. Je file à la poste. Ah, J'ai hâte d'avoir le résultat du concours. Je suis sûre que je vais gagner. Oui, c'est sûr. Plus vite, les Il va falloir t'entraîner si tu veux m'accompagner au kayak. Kayak Vous avez dit kayak Je n'aime pas me vanter, mais j'ai été plusieurs fois champion départemental de kayak Oh là là Très intéressant Enfin, c'était quand j'étais jeune Waouh Vous avez été jeune Je n'apprécie bien votre humour, mademoiselle Sophie oh Vous me recopierez mille fois, monsieur Pichon a été jeune Et beau gagner deux places, c'est ce week-end Oui, oh, oui Super, super Bravo Martine Mais c'est génial Martine Et tu vas y aller avec qui Euh... Oui, avec qui Martine Bah... Quoi Mais c'est moi qui devais gagner Martine est bien trop empotée pour manier une pagouille On dit pas plutôt une pagaie Qu'est-ce que tu connais toi Allez, plus fort l'éventail Alors, à qui tu vas offrir la deuxième place Euh... En classe En classe Ah En classe Bon ben, quand faut y aller, faut y aller. Hein. Ah. Ah. Ah. J'ai bien fait d'apporter mon magazine au parc, tu trouves pas Ah, euh, oui, c'est sûr. Tu reconnais Quoi Le trèfle, il t'a porté chance euh, le trèfle Oui, le timbre que je t'ai donné pour le concours, tu te souviens pas Ah oh, bah oui, euh, merci encore euh... Les Esquimaux, <rire> heureusement que j'étais là pour te donner la bonne réponse hein? Euh, oui, euh, merci Jérémy Bon bah excuse-moi, hein, faut, faut que j'aille Oh là là, là, là, là, là. qu'est-ce que je vais faire <rire> Oh là là Mais comment je vais faire Je n'ai que deux places Tu veux le gâteau ah Euh... Oui Oh, oui, volontiers bon Il est bon, hein Oh, ma Martine adoré que j'aime <coughs> Tu l'aimes pas Si, euh, si, si Il est... Il est... Oh, délicieux Alors je vais demander à ma mère de nous en faire pour ce week-end Oh, mais c'est pas obligé, c'est... En tout cas, merci, c'est... C'est gentil Oh, super Oh, je suis tellement contente de passer ces deux jours avec toi J'avais peur que tu invites Julie à ma place Quoi Mais... Oui euh, Non, non, rien Bon, bah j'y vais alors <rire> Je suis trop contente Oh là là, là là, là là oh, Julie euh... Qu'est-ce que tu fais là Oh, rien, je... Je passais par là et je me suis dit que j'allais te faire un petit coucou D'accord, Et eh ben... Euh, coucou alors J'espère qu'il fera beau comme ça pour le canoë. Ça serait trop bête qu'il pleuve. Oui, surtout que j'ai perdu mon ciré. Oh bah ben ça tombe bien, j'en ai deux. On fait la même taille. Le mien tuera très bien. Comme ça, on portera la même tenue tout le week-end, comme des sœurs jumelles. Euh, C'est gentil, mais... Oh super, je suis tellement contente. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés toutes les deux. Oh. oh. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire Oh tiens, Martine oh Quelle bonne surprise Qu'est-ce que tu fais là Bah, je suis chez moi Ça va T'as l'air préoccupé. C'est à cause de cette histoire de canoë, n'est-ce pas Bah oui, c'est gentil de comprendre ce que mais je... Mais faut pas avoir peur, tu sais Une fois que t'es sur l'eau, le plus dur est fait De toute façon, je serai là pour t'aider Pouf Quelle journée Ils pensent tous qu'ils vont venir avec moi au canoë. Moi, je veux faire de la peine à personne. Oh, la pauvre Martine Bon, ben je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais l'aider, moi, à résoudre son problème Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'adore ton style. Pardon Tu ne veux pas qu'on aille faire du shopping toutes les deux Ce week-end, par exemple, ce serait parfait. Désolée, Emily, je ne peux pas ce week-end. Je vais faire du kayak avec Martine. Ah oui, du kayak. Moi qui pensais que c'était Julie qu'elle avait invitée. Quoi Julie Oups, j'espère que je n'ai pas fait une gaffe. Moi, je suis libre ce week-end, si tu veux. Justement, je te cherchais partout Tu viens à l'équitation avec moi ce week-end Je te laisse monter mon poney si tu veux Mais mais tu m'as jamais laissé monter ton poney, moi Chut euh, Merci, c'est gentil, mais euh, je passe le week-end avec Martine Martine Ça alors, je pensais qu'elle venait d'inviter Claire Mais j'ai dû me tromper vu que c'est toi sa meilleure amie Ou peut-être pas, finalement Tiens, justement, Claire je vous laisse vous expliquer, c'est forcément un malentendu Dis-moi, il paraît que tu passes le week-end avec Martine Oui, et alors Et alors ça m'étonnerait, parce que c'est moi qu'elle a invité Impossible Ah oui, c'est moi qui lui ai offert le magazine qui a organisé le concours, je te signale Mais c'est mon timbre porte-bonheur qui lui apporte des chances ha, Un timbre porte-bonheur N'importe quoi Mais Arrêtez de vous disputer Martine n'ira avec aucune d'entre vous puisque c'est moi qu'elle a invité Quoi Alors ça c'est la meilleure C'est un, un porte, bon, un porte qui lui a porté chance C'est moi n'importe quoi panier. Martine, Martine Dis-leur dis que, que c'est avec moi que avec moi tu vas faire du canoé non, non Avec, avec moi. moi Oh non <rire> Arrêtez de vous disputer Je suis désolée mais je n'ai que deux billets Je n'arrive pas à choisir entre vous, je ne peux pas, c'est impossible Pourquoi tu m'as demandé de faire des gâteaux alors Tu veux bien de mon ciré mais de moi tu t'en fiches Stop Ça me brise le cœur de vous voir vous disputer comme ça, c'est horrible J'ai une solution à vous proposer Ah c'est gentil Emily mais on va se débrouiller autrement C'est rien, ça me fait plaisir Écoutez, plutôt que de choisir l'un d'entre vous, Martine n'a qu'à désigner son ou sa meilleure amie, tout simplement euh, mais, mais enfin, je je vous aime tous pareil, je, je ne peux pas choisir N'importe quoi, c'est très facile de choisir Moi, par exemple, si je devais choisir, je choisirais Sophie C'est vrai Moi aussi, Émilie, je te choisirais <rire> Alors Bah, ben, je... Je ne peux pas <rire> Ils ont traité ses amis de la sorte. Tu veux venir chez ta meilleure amie pour le goûter Tu crois pas que j'ai mieux à faire Et arrête un peu de me ah, suivre comme un ah, petit chien, c'est pénible bon, Elle avait dit que c'était moi Mais non, c'est moi qu'elle avait choisi N'importe quoi C'est moi qui dois l'accompagner Oui, C'est moi qui dois l'accompagner Qu'est-ce qui se passe, Martine j'ai gagné deux billets pour un stage de canoë kayak et... Mes amis veulent tous venir, mais c'est pas possible Et maintenant, ils sont tous fâchés contre moi Oh, tu sais, ça ne vaut pas la peine de se mettre dans un état pareil Et si tu donnais les billets Oui, mais même en donnant ma place, il y aura forcément un déçu Je comprends Il n'y a rien de plus difficile que de faire des choix Mais si ce sont de vrais amis, ils doivent pouvoir se mettre à ta place, non Se mettre à ma place... Se mettre à ma place oh, Merci, madame J'ai gagné deux places pour le caillard oh Alors, avec qui tu vas y aller je, je... je... je... Tiens, choisis-toi Oh non, non, non, c'est euh, Jérémy qui est le mieux placé pour choisir Tu les as gagnés, tu choisis Non, non, non, non, non, j'en veux pas oh Martine, Martine Oui on voulait te dire qu'on est désolé. Oui, on aurait dû se mettre à ta place. Ça n'a pas dû être facile. Eh hey, Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on a quatre places. Et qu'on va pouvoir y aller tous ensemble. En fait, c'est moi qui te les ai envoyés. Ce sont mes billets. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que vous soyez à ma place. Oh non J'espère que vous ne m'en voulez pas. Non, l'essentiel, c'est qu'on soit plus fâchés. Hein, les amis <rire> Qu'est-ce qu'on va faire de ces maudites places On va pas les jeter quand même On pourrait les tirer au sort Non, on y va tous ensemble ou pas du tout J'ai une idée Et si on les donnait à Émilie Émilie Devinez qui va s'éclater ce week-end au kayak C'est moi Allez, bye bye les nuls Émilie Vous avez reçu une place vous aussi Ben alors je crois bien qu'on est partenaires faites pas cette tête, je vous rappelle que je suis un ancien champion. On va bien s'amuser tous les deux. <rire>